Bienvenue à ce webinaire sur les postures pédagogiques. Mon nom est Jean-Luc Trussard et je suis accompagné par Samuel Fournier-Saint-Laurent. Nous sommes les cofondateurs de la firme Conseil Vecteur et Levier. Ce webinaire vous permettra d'explorer trois postures pédagogiques à adopter par le participant et trois autres que vous pourrez adopter lorsque vous présentez une conférence, une formation ou toute autre occasion de partage d'expertise. Ceux-ci sont inspirés des travaux de Christian Barrette. Prenez note que les définitions des concepts présentés dans ce webinaire sont issues du Grand Dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française. Ce webinaire vous permettra de réfléchir au rôle des participants et à votre rôle de présentateur, de conférencier ou de formateur, de diversifier les stratégies d'animation et de présentation utilisées lors de votre communication et enfin, à explorer des stratégies pour engager davantage votre auditoire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une posture une posture réfère à une attitude, un rôle ou un positionnement physique ou psychologique adopté par le participant ou le conférencier. Par exemple, vous pourriez adopter une posture d'ouverture ou de fermeture face à une mauvaise nouvelle. Les postures pédagogiques se déclinent en deux grandes catégories, les postures adoptées par le participant et votre propre posture en tant que conférencier, formateur ou animateur. Le premier rôle adopté par le participant est celui du mode réactif. Dans ce rôle, le participant doit se concentrer à assimiler le contenu présenté. Pour ce faire, il peut être appelé à prendre des notes, effectuer des recherches ou noter ses observations, constats et réflexions. Le rôle du présentateur est de se positionner comme expert du contenu, en présentant et en vulgarisant celui-ci. Vous devez ainsi sélectionner le contenu essentiel, l'organiser et le structurer pour faciliter la compréhension par le participant. Pour faciliter le transfert de connaissances, il est possible de proposer des gabarits ou des canevas pour la prise de notes ou l'organisation des connaissances par le participant. Il existe d'autres paradigmes pour les postures. Dans le constructivisme, le participant est appelé à être proactif en s'impliquant activement dans la mise en application des contenus. Pour ce faire, des ateliers pratiques, des études de cas, des problèmes à résoudre ou des simulations lui seront proposées. Dans ce paradigme, le présentateur est appelé à jouer un rôle de guide en accompagnant les participants dans le développement de leur autonomie, tout en appliquant des stratégies pour motiver les participants à réaliser les activités proposées. Vous serez ainsi appelé à développer des situations authentiques, soit des activités qui s'inspirent d'un contexte réel professionnel ou personnel où le participant sera appelé à mobiliser des ressources, des connaissances, des habiletés, des compétences, de la documentation, des techniques ou des outils. Ces situations constituent de réels défis pour les participants et favorisent le transfert de connaissances. Enfin, le dernier paradigme mise sur les relations sociales entre les participants pour favoriser le transfert d'expertise. Ceux-ci doivent donc interagir avec les autres membres de l'auditoire pour créer de nouvelles connaissances. Des activités de collaboration, de coopération ou des jeux de rôle leur seront donc proposées. Le présentateur devra alors jouer un rôle d'animateur en gérant les interactions avec et entre l'auditoire tout en proposant des activités favorisant l'échange et la discussion des participants. Il n'existe pas nécessairement de meilleure posture. Cependant, plus la durée de votre présentation est longue, plus il est important de diversifier les activités proposées. Cela vous permettra de maintenir l'intérêt de votre auditoire et de donner du rythme à votre communication. Il est également important d'avoir en tête la durée de votre communication. En effet, chaque rôle nécessite la mise en œuvre de stratégies et d'activités différentes. En tant qu'expert, vous devrez prévoir des activités de vulgarisation, alors qu'en tant que guide, vous devrez miser sur des stratégies de planification pour les phases actives et sur des stratégies d'animation pour les phases interactives. Pensez donc à découper votre présentation en blocs de 10 ou 15 minutes avec des transitions de 2 à 5 minutes entre chaque bloc. Ces transitions seront nécessaires pour bien expliquer les consignes de vos activités et préciser vos attentes vis-à-vis de -vis votre auditoire. Enfin, si vous avez assez de temps, généralement lors des communications de plus de 45 minutes, il peut être pertinent de prévoir une activité d'intégration ou de transfert. Celle-ci reprend le contenu de votre présentation et invite les participants à l'appliquer dans un autre contexte personnel ou professionnel similaire. Ce type d'activité permettra à votre auditoire de mieux cerner les liens, de mieux s'approprier le contenu et surtout de mieux percevoir la valeur de votre communication. En somme, nous vous avons présenté les postures pédagogiques pouvant être adoptées par les participants ou par vous-même. Si vous désirez obtenir plus d'informations sur l'une de ces postures, l'un de ces concepts ou l'une des stratégies présentées dans ce webinaire, nous vous invitons à explorer notre offre de formation, nos guides pratiques et notre blog. De plus, si ce webinaire vous a plu, nous vous invitons à recommander, partager et commenter cette vidéo. Merci de votre attention et au plaisir de vous aider à partager votre expertise.